Très, très brièvement l'Association protestante d'Assistance, qui est une, une association humanitaire à euh, Nîmes, euh, euh, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1906 euh, et qui a perpétué une entraide fraternelle pour les plus pauvres, c'est comme ça qu'elle les appelait à l'époque, euh, depuis le, le milieu du XVIe siècle. Je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais simplement pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qu'est notre association. Nous sommes deux salariés, 135 bénévoles et deux volontaires de, de services civiques qui sont là d'ailleurs aujourd'hui. Et puis nous proposons des aides d'urgence, des aides alimentaires, des aides médicales, des aides vestimentaires, financières, des cours de français, du soutien scolaire, des visites aux personnes âgées isolées. Globalement, nous proposons un, un accompagnement social et euh, surtout... Et ça, c'est la marque de fabrique de cette association, en dehors de la, de la grande générosité de, de ces bénévoles. C'est un accueil inconditionnel. Alors, depuis deux ans, euh, nous avons euh, accueilli beaucoup d'enfants et nous avons soutenu beaucoup d'enfants réfugiés, euh, ceux qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Et chaque, chaque équipe a participé à leur accueil euh, et les a soutenus. Puisque vous savez que ces, ces, ces jeunes, ces enfants, ont un parcours qui est, qui est marqué par, par la solitude, par l'insécurité, par les abus et les violences de toutes sortes. Quelques chiffres encore. En tout, en 2017, à Nîmes, nous avons accueilli 4 951 personnes, dont 1850 enfants. Alors, qui sont ces personnes je les appelle les invisibles, les invisibles dans notre société. Euh, pour la plupart, ils n'ont droit à rien, à rien du tout. C'est des jeunes, des femmes seules, avec des enfants, des demandeurs d'asile, des retraités, euh, des familles, euh, des travailleurs pauvres. C'est tout un pan de notre, de notre société qui, qui survit à peine en France en 2018. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet ce matin. Alors, cet après-midi, nous allons aborder le, le, la question et le, le thème de la, la fabrique des précarités. Bon, bien sûr, moi je peux aussi vous parler des personnes précaires hein, que nous rencontrons, puisqu'elles sont très nombreuses, et de ce fossé qui se, qui se creuse dans la, dans la société, entre ceux qui vivent bien et puis ceux, les autres qui, qui se débattent. Euh... Les personnes que nous rencontrons euh, vivent dans une angoisse permanente, une angoisse permanente euh, parce que le moindre grain de sable euh, peut les terrasser. C'est des gens qui sont à peu près privés de tout, et en particulier d'avenir, euh, privés de droits, et ils sont comme piégés dans une, une sorte de boucle temporelle. Euh, du manque, et puis une boucle temporelle euh, dont ils ne savent pas très bien comment, comment sortir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous parler de ça réellement, et puisqu'on est entre nous, entre protestants, et puisqu'on parle sans tabou, je voudrais vous parler d'une autre question qui me préoccupe beaucoup. Et cette question, euh, c'est la part que nous prenons, nous protestants, euh, dans la fabrique des précarités. Je vais vous parler de, de, toutes, nos petites, de toutes nos petites associations euh, bah, qui sont en train de se fragiliser de plus en plus euh, et qui ne pourront pas faire grand-chose si on si ne réagit pas, euh, en tout cas qui ne pourront pas faire grand-chose pour les personnes qu'elles accueillent. Alors, ce que nous, nous possédons, les protestants, c'est une valeur qui est totalement, bien sûr, immatérielle. Euh, qui est impossible à commercialiser ou à quantifier, à évaluer, dans notre société qui, vous le savez bien, monétise tout. Euh, Philippe Bersa, l'a très bien dit ce matin, et, où tout se vend, tout s'achète, y compris la précarité. Alors nous, notre truc de protestant, c'est plutôt le don, parce que la parole qu'on a, ben, elle ne s'achète pas, elle se donne. Mais... Il y a eu un moment où on ne savait plus très bien comment faire de cette parole qui se donne et qui se dit. Et comme on rentre dans aucun système, alors on a décidé de passer notre temps à se disputer pour savoir quoi dire et comment le dire. Et puis comme nous vivons dans un monde marchand, on a aussi pensé que notre, notre incapacité à dire cette bonne nouvelle de fraternité d'humanité, d'égalité, de liberté, elle était définitive. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé la place aux experts. Alors, dans l'action sociale, euh, comme on le disait tout à l'heure, il est impossible de, de monétiser, parce que c'est gratuit. Euh, alors, on s'est dit, ben tiens, si on le vendait à quelqu'un, alors on l'a vendu à l'État, aux collectivités, aux entreprises, mais du coup, nous, on s'est vraiment beaucoup appauvri. On a souvent pensé que la précarité de ceux qui soutiennent les précaires, c'est une question d'échelle, une question de moyens financiers. C'est vrai, pour partie. Mais ce qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que ce que j'appelle l'ogre des procédures, des normes et des taxes, c'est aussi jeté sur nous, nous les petites associations. En dévorant beaucoup de nos structures, structures qui n'ont strictement rien à vendre et qui n'ont, elles, jamais marchandé la pauvreté, la misère, la migration et la précarité. Alors bien sûr, les experts, ils attendaient que ça. Alors vous avez des experts pour tout, des experts des réseaux, des experts des appartenances, des experts des graphiques, des évaluations, des statistiques, des camemberts, des réseaux sociaux, de la performance, du chiffre. J'en passe, et des meilleurs. Du coup, nous, on a été quand même un petit peu embarqués dans un, dans un procès, et un procès en incapacité. Parce qu'on est incapable de produire, incapable de vendre, et parfois même incapable d'inventer. On nous demande toujours de faire de l'innovation sociale, euh, comme on fabrique des objets. Et puis, il y a aussi une nouveauté. C'est que les experts de l'État, il y a très peu de temps, eux aussi ont sifflé la fin de la partie. Alors ils nous ont dit, Ben bah, ça y est, hein, on arrête d'accueillir, on arrête vos petits machins, on n'en veut plus des gens que vous accueillez, les réfugiés, les migrants. Bon. Je précise aussi que ça, c'était juste avant de nous dire que euh, les contrats aidés s'étaient terminés et qu'on ne pourrait pas nous accorder de, de subventions. Alors au motif, je, je vous cite la dernière subvention en date. Vos actions n'apparaissent pas prioritaires au regard des orientations 2018 j'ai trouvé cette phrase magnifique, parce que moi je pensais quand même, naïvement, hein, qu'accueillir et accompagner et prendre soin des autres, c'était prioritaire. Donc j'avais un manque total de visio, visiblement. Alors, on nous dit toujours la même chose. On nous dit qu'il qu y a trop de monde sur la même part du gâteau qui est en train de diminuer. Au passage, c'est exactement ce qu'on dit aussi aux plus fragiles, et en particulier aux migrants, aux demandeurs d'asile, à qui on s'emploie méthodiquement à répéter que leur demande n'est pas justifiée, ou aux migrants, les autres, les migrants dits économiques, que c'est déjà bien assez dur pour les Français, alors pour eux, c'est quand même pas vraiment la peine d'y penser. Et puis, s'ils sont bien, bien, bien gentils et bien dociles, ils se contenteront des miettes. Et il faudra quand même pas trop se plaindre. Alors, à propos des miettes, j'ai eu une conversation avec une amie très chère. Je ne pensais pas que tu serais là aujourd'hui, donc tu vois. Cette conversation, c'était il y a très peu de temps. Je lui racontais un petit peu tout ce qu'on vivait dans l'association. Et elle m'a rappelé une histoire de la Bible, dans l'évangile de Marc, que je vais vous raconter vraiment brièvement aujourd'hui. Euh, un jour, Jésus est fatigué. Il part se reposer, il fait 60 km à pied pour souffler. Euh, il est totalement incognito et puis il veut qu'on le laisse un petit peu tranquille, loin du bruit, loin de son pays. Mais il y a une femme qui est là et elle a réussi à savoir qu'il était là et elle vient pour lui demander la, la guérison de sa fille. Bon, Jésus, franchement, ce jour-là, ça l'agace. Euh, alors il lui répond avec un langage d'expert, vous savez les fameux experts un petit peu tatillon, et puis un peu de mauvaise humeur aussi, et lui répond euh, « Tu es une étrangère, tu n'as pas les mêmes droits que tout le monde. » Heureusement, cette femme, elle ne se démonte pas du tout, et elle n'hésite pas à lui rétorquer calmement, poliment, qu'elle se contentera des miettes, du festin, comme les petits chiens qui viennent manger ceux qui tombent sous la table. aussi incroyable que ça puisse paraître, Jésus est complètement retourné par la foi de cette femme et son assurance, et sa fille est guérie. Alors, je sais bien que normalement, on devrait garder de cette histoire euh, que, les miettes, que les miettes se transforment en foi et que la foi se transforme en guérison. C'est sûr, c'est sûr. Mais, moi, j'ai aussi envie de retenir autre chose parce qu'on a eu cette conversation il euh, a pas longtemps. Je voudrais retenir la posture de cette femme euh, qui a su trouver Jésus, d'abord, c'était pas si facile, euh, et qui n'a pas eu peur de faire ferrailler avec lui. Alors, j'aimerais bien que nous aussi, on retrouve une liberté de parole et une liberté de, de mouvement. Ben, sinon, qu'est-ce qui va se passer on va être tous pareils, tous sous contrôle. On va être lisse, identique, chiffrable, mesurable, dompté, etc. Et puis totalement insipide et totalement privé de parole. Ensuite, il va falloir qu'on donne les clés de la boutique eh ben, aux chasseurs de tête, aux fossoyeurs euh, de la simplicité de ce qu'on fait au quotidien, des petites choses, ce que l'État ne veut plus justement subventionner, euh, les sourires, les cafés, les, les, les, les discussions, l'accueil tout simplement. Euh, je ne sais pas très bien euh, si on pourrait survivre hein, dans ces conditions, parce qu'il suffirait de faire quoi Il suffirait de, de séduire l'ogre pour qu'il nous épargne, euh, mais l'ogre des procédures, le problème c'est que quand tout sera réglé, il nous dira qu'il y a d'autres normes, d'autres procédures, d'autres taxes. Et vous connaissez bien l'histoire de Sisyphe, qui a été condamné par Zeus à pousser pour l'éternité son, son gros rocher, ce gros rocher y retombait sans arrêt dès qu'il arrivait en haut de la montagne. Alors, il n'y a pas de ma part de, de visée rétrograde ou passéiste, je ne suis pas en train de dire « c'était bien dans le bon vieux temps ». Mais ce que je veux dire aujourd'hui quand même, c'est qu'il n'y euh, a pas de ma part non plus, et de notre part, nous les petites associations d'acceptation de, de ces injonctions, et je pense que ne pas rentrer dans les cases, c'est sûrement notre plus grande force. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à retrouver la joie de vivre nos engagements, la joie de, de les partager. Et puis aussi, j'aimerais bien qu'on arrive à, à quand même refuser cette machine à trier, cette machine à, à échouer, à faire échouer, et surtout la machine, la machine à exclure. Alors, devant vous, aujourd'hui, euh J'aimerais beaucoup qu'on arrête de marchander ce que nous sommes euh, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la, la, la plus sûre manière de, de vraiment disparaître. Et si nous, on disparaît, ben, on ne pourra plus du tout accompagner les, les plus fragiles. Ben, pour ça, il va falloir se mettre un peu les mains dans le cambouis quand même. Hein, et puis, il va falloir arrêter d'avoir peur. Bon, le constat est clair. On n'a pas les moyens de rentrer dans, dans une marchandisation à marche forcée, mais c'est tant mieux. Euh, parce que dans notre société, les, les valeurs de gratuité et de partage, elles sont vraiment en train d'émerger à nouveau. Certains diront un petit peu cynique par nécessité, mais peut-être aussi tout simplement par, par bon sens. Je vais terminer assez rapidement et je vais formuler devant vous quelques vœux. D'abord, j'aimerais que nous sortions de la torpeur et du confort du Palais des Experts, et que nous arrêtions de prendre cette part à la fabrique des précarités. J'aimerais qu'on invite des grands spécialistes, des spécialistes, à mettre leur expertise au service des plus pauvres. J'aimerais aussi que nous, protestants français de tous horizons, nous revenions à l'action, au terrain et à l'entraide. J'aimerais plus d'intelligence et d'ingénierie sociale collective, plus de mécénat de compétences partagées, de recherche de biens et de fonds communs. Alors j'aimerais tout ça, euh, pas pour nous, pas pour nos petits business associatifs, j'aimerais tout ça pour euh, les plus précaires, les plus fragiles. Je vous remercie.